Magic, faut que tu sélectionnes un objet parce que pour l'instant t'es un es un humain comme Et ça. C'est le... de... ah, oui, qui le con qui est juste à côté de moi qui fait des bruits Oh, ils arrivent, ils arrivent. Oh putain, je vous vois de là-bas flipper. Hein. Il y a quelqu'un ah qui bon. est au même endroit que moi Ah, ah non, pas du tout, c'était moi qui portais un objet, putain. Oh non, je suis bloqué, c'est trop chiant. Est merde, là. Attends, est-ce est que t'es jaune Oui, ouais. mais j'attends, moi. Ah, c'est toi. Mais les gars faut pas ouvrir. ah <rire> <rire> Ah, c'est bon. Oh. Tum, tum, tum, tum, NON tum, tum, tum. En plus Magic, comment il est cramé Ah mais il fait pas de... Ouais, il euh, appuie, appuie sur F3 Magic Niquez vos mères. Oh. oh non est oh. Le... des risques Attends, non. F3 Magic, F3 Aïe, putain j'ai 25 HP, merde Attends, c'est qui Attends. le mec qui a ouvert la porte pour aller dehors Moi ouais, ouais. Ok, tox, c'est pas le jeu. MAIS nigue Change-toi un non, truc plus petit Change-toi un truc plus... MAIS NON Salut Comment est il est brain Comment il, est brain Comment il est Brain, c'est abusé Il est retourné dedans Salut Ça va Moi ça va super Ah, ah. Allez, bah... Oh, le truc a explosé Il s'est suicidé, le con Y'a une chaise qui est partie dehors C'est un plomb NON Ah, le con ah, c'est pas moi qui t'ai eu en plus. Allez, let's go. Dans la cuisine, dans la cuisine. Non, mais je voulais pas prendre ça. Mais je <rire> suis pas avec toi, je peux pas. J'ai peur, les mecs. NON <rire> J'avais c'était lui le bâtard. Regarde là. Salut, salut. Je suis plus là. Oula, oula, oula, oula. Ah, je chou. suis un chou T'es un chou Mais ça. Où es-tu, mon chou <rire> Ah, je suis un chou Mais il est où le chou Il est où mon chou Il est dehors, il est dehors. Je, je suis là mon petit chou. Non il est en train de me détruire mes amis Attends, il y a quelqu'un qui est en train de me traquer de ouf là Ça c'est une mission réussite hein. C'est est qui, qui était avec moi c'est dommage. C'est euh, Macron, il a que lui. Il y a deux chevaux. C'est le PQ. <rire> Mais... Le PQ. Mais putain. J'ai <rire> fait la euh, mission impossible moi. Hein. NON! Allez! T'arrives, les gars, il me reste 10 points de vie! Ah, en bas! Regarde les deux en bas là! Hein. Les trois, tu veux ils dire! Ils sont cons! On a dit une chaise et ils sont le seul endroit où il n'y a pas de chaise! il y a quelqu'un qui reste là-haut! <rire> oh, vas-y, en... reste en ça, Macron! <rire> ça, est... Oh, oh merde! Qui est la personne qui est ici? C'est pas moi! <rire> Putain, je suis bien cassé en fait, je crois! what? <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> avec quoi tu C'est avec ton arme le... Ah ouais putain, ouais. je savais pas qu'on pouvait oh faire ça. Je oh oh <rire> savais pas du non, tout qu'on pouvait faire ça. Tu sais ce que j'ai fait Non Parce que tu m'as buté hein. T'étais quoi Non, mais ouais, c'est pas moi qui c'était le distributeur d'eau sur le coup. Je peux pas bouger. Ah, t'étais le distributeur d'eau Mais oui, t'as tiré au hasard, tu m'as buté en Mais non. Putain, c'est vraiment intelligent comme technique. Mais non. Il était là haut avec pot de fleurs. Y'a yeah, Y'a yeah, Yuka en bas qui m'a tiré dessus. Il m'a pas fait. Il fini. a dit, il était dans un pot de fleurs. Moi <rire> ça me fait rire. C'est qui là Arrête C'est qui Qu'est-ce Qu -ce que tu fais là <rire> Ah, c'est des canettes c'est des canettes sur là-haut Pokémon Damn Damn, man. bah non. Ah, ah J'ai peur, peur. peur. Bon, bon, le Je suis dans les toilettes pour femmes. Ah, ah. Oh, le petit, ça, je rouge là Ah ah, bazardé. Number ah, 2. salut, je vais essayer de il te rejoindre. Mais y en a un, il est là-haut, ça fait genre 40 minutes, il est là-haut, on dirait qu'il a tout retourné, mais il est quand même là-haut. <rire> ah. Bah, je t'ai indiqué ma position, à Nico. C'est qui le mec qui m'a poursuivi Non C'est qui le patron C'est moi. Ah, c'est une canette Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là Brain <rire> Là-bas, là-bas, il est rentré. Ah là là il est là Non ah, est là. Ah, est sorti. Oh ah. le PQ, je te vois le PQ <rire> suis... Ouais mais moi je tente des trucs de ouf les gars Je mets des brains Ici, ici les gars T'es où bouge Et... Mec, ah. ah. je vais venir avec toi <rire> ah, Comment je fais brain <rire> Je vais dehors Je suis au-dessus de toi mec <rire> T'es où au-dessus de moi Ah t'es dans la salle au-dessus Ouais Moi il me trouve pas depuis tout à l'heure Oh putain mais les gars vous savez qu'il reste 40 secondes là et on a tué encore personne Ah c'est qui le oh, bol Atas ouais. qui va hyper bon, vite je rentre hein, parce que là c'est fou. moi tasse Salut non, toi un non. Sandwich mais Oh non, non il m'a eu ouais oh, non. Ça fait, 3, non. Heures. <rire> Ça fait mais... 3 heures Ça fait 3 heures que je les brain Ma carte, c'est quoi Ah c'est un... <rire> un sandwich triangle Mastercard. Je vous observe de là haut <rire> Salut C'est un sandwich Comment qui vole Il y a un, so y a un ah, sandwich oh, qui vole <rire> Hop je descends vite fait Ça va tu vois bien Oh putain <rire> Non c'est derrière toi hein. est derrière. mort. <rire> <rire> Allez Oh vous avez gagné, on a gagné ouais Putain je peux pas oh. être le camion c'est nul Moi j'ai pas beaucoup bougé au début <rire> mais j'étais <rire> dans un endroit <rire> Il voulait être un camion Magic il a dit Ouais bah plus c'est gros plus ça passe hein. <rire> <rire> Plus c'est gros Premier, plus ça, est, ça je passe je Enfin ça dépend de quel <rire> côté c'est gros mec hein. C'est chiant qu'on puisse pas avoir le, <rire> le... Oh. Ouch. Ah j'ai compris la métaphore sexuelle Bravo Bravo dire. Oh là pourquoi il est sur la table Non y'a oh, ah, un truc d'eau qui est pas Qui s'est barré Où sont J'ai vu la... <rire> C'est qui la, la plante Il est là-dedans, il est là-dedans Attendez je lance une grenade Oh non, non, non, non, non. Pas, on fait pas les grenades <rire> Ah ok C'est à ce moment là que... Oh il a réussi à se tirer Il est dehors oh, vraiment Oh ah oui Allez Allez, il, Allez était seconde. il était où Il était où En bas, oui. et après dehors. Au même endroit, hein. Où ça Où ça Bah que... qu'il y a deux games là. Ah oh, bah je vous rejoins après parce que là je suis dans la merde, perso. C'est un truc qui a pas Et je mets du vrai son. Ouais, je suis cramé. Ah A <rire> quel moment j'ai cramé même Oh Brain <rire> Putain elle dure, non, une... non. Elle, elle dure une heure ma musique C'était qui la petite bouteille <rire> C'est pas moi une... Quoi je t'ai touché Non tu m'as pas touché Mais pourquoi elle Putain la musique elle s'arrête jamais J'entends <rire> pas la musique moi Oh non oh. Là Oh, ouais. oh non, non. Esquive, esquive, esquive! <rire> non, c'est un biftec tech! Non, putain, par contre, j'entends je tout doucement du coup le truc. Oh! <rire> ah, c'est drôle, petit pédé! J'espère que ça va s'arrêter là! Tu ah, rages, c'est pas bien je... hein. Moi, j'suis de rager! Moi, je suis bloqué tout en bas, c'est trop chiant! T'inquiète! Mais non! Putain, j'étais bloqué, je suis trop zen! Et dit qu'il range l'ordinateur! <rire> <rire> <rire> Pendant <rire> ce temps-là, Mascard est passé derrière lui! Tu peux te mettre un pancarte pour nettoyer mascarde sur le glissant Ouais. Ça, c'est le genre de truc, ça passe n'importe où. Non, c'est ah pas bon, ça je <rire> Non, je <rire> suis Non, c'est bon, c'est bon, regarde J'ai réussi à me déplacer là, j'ai réussi. Attends. Ouais, voilà, c'est bon là. Oh, mec Oh, yes, je suis trop bien Je oh, <rire> oui, je suis, suis c'est bon Ah, je suis ouais sorti. Euh, oui. non, par, par oui. contre, je te vois tout le temps au même endroit, moi. Mascard, je te vois tout le temps au même endroit Mascard, je... Non, non, c'est bon, je suis parti, hein Ah, oui, putain oui, il est parti, mais. Putain, j'ai bugué clairement sur toi! Ah Je comprends rien. Attends, attends, attends, je vais dans la cuisine! Je vais dans la cuisine, attends! Il oh, passé... oh. est con! juste Magic! Putain, c'est vraiment un anneau! Merde, je l'ai pas vu! Oh, boum! headshot Magic! C'est encore Magic là qui est rentré? Ouais, Ok, tu, ris ah. tu risques pas grand chose alors! Oh <rire> Ah m'a dit qu'il va tirer dessus après il s'est barré Oh là là. On y va on oh un... Oui Ouais ouais ouais carrément mec On crée euh.. on crée euh... <rire> on crée le décor Y'a un mec... Y'a des mecs ici là c'est obligé Ouais je sais Bizarrement Mais normalement y'a beaucoup de chiens pour, pour, Pourquoi on serait là Je sais même pas où vous êtes les gars Non <rire> s'en... Il... <rire> AAAAAAAA ah, ah, Le menu, menu est parti Non Allez il en reste plus qu'un il en reste plus qu'un Il est dans cette pièce dans cette pièce les gars dans cette pièce J'suis allez -y, allez -y, allez -y. Je suis pas rentré allez-y allez-y allez-y je vous <rire> Le gros Mr Stit <rire> Il savait qu'il allait faire ça putain Il tente les escaliers puis les remonte Enfin t'as compris là Ah ils ont ouais. tout renversé ouais. Il est où il est où Je suis pas là les mais gars non. Mais non. Oh putain j'ai réussi à oh la la <rire> NON PUTAIN à la vie vous êtes con wesh eh. il y a une caisse dans une caisse wesh <rire> Vous êtes bizarre aussi Oh la la la la Bon ça vous dit de recommencer, plus. Euh, pas aujourd'hui mais un autre jour sur une autre map Ouais, ah ouais. Un, un jour, ouais. Ah, ouais, c'était grave lourd. Non, c'était bien. En fait. Ah, j'adorais.